Bienvenue dans ce cinquième épisode qui est un épisode spécial parce qu'aujourd'hui je vais assembler la ville de science-fiction sur laquelle je travaille depuis le début de cette série. Donc aujourd'hui je vais prendre tous les éléments et modèles 3D que j'ai réalisés à la fois lors des épisodes précédents et hors vidéo et les placer dans notre environnement en 3 dimensions. Donc sans plus attendre, on commence et je vous montre ça en timelapse. Merci beaucoup si vous êtes resté jusque là, j'espère que vous avez aimé et si c'est le cas je vous invite bien sûr à vous abonner et à me suivre sur Facebook et Instagram pour ne pas manquer les développements du projet hors vidéo. Le prochain épisode sera lui aussi très spécial, son format sera très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent parce que je vais faire un test d'intégration, donc je vais essayer d'incorporer notre ville de 3D dans un plan tourné en réalité. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner mais le plan c'est de filmer avec mon drone et d'intégrer la ville 3D de façon réaliste en 30 minutes. Donc pour ne pas manquer ça, rendez-vous samedi prochain.